la Ruth, la fille de la soeur Henriette Famba. Et moi, c'est Isaac, euh, le fils de la soeur Henriette Famba. Nous euh, venons par cette vidéo essayer de clarifier certains sujets qui sont abordés sur les réseaux sociaux à propos du GoFundMe. Les gens se posent des questions, les gens cherchent à euh, savoir si ce GoFundMe est authentique est connu par les membres de la famille de la sœur Henriette. Nous tenons à, à, à clarifier cela et dire que oui, nous sommes au courant. Le nom qui est affiché sur euh, le gofond de la personne qui l'a ouverte, donc il fallait mettre un mot, il fallait que quelqu'un le fasse, et c'était la sœur Rosette qui était très proche de notre mère. Euh, C'est elle qui l'a ouvert. Et, et voilà pourquoi son nom est affiché. Le avec le frère Christian Calambaï, le est chanteur, aussi un ami, à et un ami très proche à ma mère. Et... Euh, voilà, donc euh, il y a sur les réseaux sociaux des gens qui euh, disent que la famille n'est pas au courant Arrêtez arrêter de faire ça. Nous sommes au courant, nous sommes au courant et euh, d'ailleurs les personnes qui le disent ne sont pas en, entrées en contact avec nous. Nous ne les connaissons pas, personne ne nous a appelés pour euh, aller parler euh, pour nous, euh, de notre part. Voilà, les gens vont parler sur les réseaux sociaux de notre part, nous sommes entrés en contact avec personne. Et nous tenons à clarifier que nous sommes au courant de ce coffre-en-mi qui a été ouvert par la sœur Rosette Faliana et le frère Christian Kalambaï. Et d'ailleurs, ça ne sera pas le seul, parce que je crois que j'ai parlé aussi avec euh, le frère Jules K.M.B. et la sœur Sarah Kinkela, mm -hmm. qui ont chanté, euh, joué à la guitare pour le frère Jules K.M.B. depuis le premier album de 1998, Écoute au Israël, euh, Aponinga et... Voilà. Et, et après ils ont eu à voyager, ces personnes veulent aussi contribuer de leur façon, faire un geste parce que ils se sont, ils, ce sont aussi les enfants de ma mère, et voilà, ils veulent contribuer de leur façon. Et ils ils m'ont déjà communiqué, ils nous ont communiqué à nous tous, euh, qu'ils allaient faire un beau fond de nuit pour soutenir euh, cette cérémonie, pour euh, soutenir les, euh, les funérailles. Mais voilà, nous sommes au courant et nous sommes d'accord. Les gens le... veulent contribuer euh, pour les obsèques, nous on ne peut pas empêcher les gens de contribuer. Tous ceux qui veulent contribuer, que ce soit de loin ou de près, euh, voilà il y a le GoFundMe. Euh, si vous voulez donner quelque chose, nous on n'a rien demandé, on tient à préciser, on n'a rien demandé. Et les gens nous appellent un peu de partout, voilà, on et... ne peut pas donner nos comptes et aller faire des navettes tout le temps pour récupérer l'argent. Non, aller faire Western Union Manigram tout le temps pendant que nous sommes ceux qui sont endullés. Voilà. Et voilà pourquoi l'idée de GoFundMe était la meilleure. Parce que les gens nous contactent, que ce soit sur... On les ne peut pas sociaux, empêcher aux gens de contribuer. Même des commentaires euh, YouTube pour savoir comment ils peuvent contribuer euh, à leur façon pour euh, mener à bien ces, ces funérailles. Donc euh, moi, je n'en suis pas contre. Ils ont été impactés tous. D'une manière ou d'une autre, par euh, ma mère, qui est la soeur de tout le monde, euh, ils ont été impactés par ses chansons ou ses témoignages. Bah, ils doivent se sentir libres de pouvoir faire quelque chose s'ils le veulent. Nous ne demandons à personne. Il y a des gens qui veulent le faire et je ne crois pas qu'on peut les interdire. Et nous tenons à préciser que ce n'est pas pour les enfants de la sœur Henriette, c'est pour la soeur Henriette Fouamba. Donc, euh, tous ceux qui vont contribuer, cet argent ira pour les obsèques de la Sœur Henriette Fouamba. Nous voilà. sommes indépendants, euh, à part peut-être notre Sœur Henriette, qui, dépendait de, qui maman, dépendait de maman, mais, mais sinon... sinon... pour nous, en tout cas, ça va. C'est vraiment pour la Sœur Henriette et que le Seigneur vous bénisse. Euh, beaucoup de gens veulent contribuer. Voilà. Vraiment nous vous, nous vous remercions. Il y a des gens qui nous appellent de partout. Et s'il y a encore quelque chose à clarifier, nous viendrons par le même biais. Nous ferons encore une autre vidéo. Une fois qu'on arrive à Queen, je crois que mon frère aussi va s'afficher, nous ferons des vidéos et c'est comme ça que nous reprendrons. Que personne ne parle à notre nom. Nous avons mandaté personne pour dire quoi que ce soit, nous défendre ou bien je ne sais pas moi quoi. Ça, c'est la seule vidéo que nous avons faite jusque-là. Jusque, jusque et voilà, c'est l'unique. S'il y a encore des trucs à clarifier, nous le ferons. Et voilà. Que Dieu vous bénisse richement.